Bien, alors vous allez me dire, tout ça c'est bien beau. Je mets jusqu'ici tout ce que tu nous as montré, c'est comment placer des objets, des composants sur euh, une page de Axure, mais je n'ai toujours pas de maquette dynamique que je peux utili utiliser pour faire une démonstration de mon application. Je conviens, c'est très frustrant. Donc, c'est ça qu'on va voir euh, tout de suite dans un exemple euh, très très simple. Hein. Euh, voilà, donc, première chose, je vais juste me débarrasser de ces interactions de page parce que ça, j'en ai pas besoin pour le moment, ça me donne un peu plus de place. Ensuite, vous voyez que depuis le dernier cours, j'ai réarrangé un peu la première page, donc j'ai ajouté un titre H1, et j'ai commencé à placer des articles sur la page avec un titre H2. Alors, vu que je veux aligner ces articles sur quatre colonnes, je trouve que le H2, c'est un peu gros. Et finalement, je pense que peut-être j'aimerais mieux changer le style du H2 alors évidemment, comme vous savez, euh, j'ai le moyen ici en, bas, en haut de changer le style ponctuellement ou sinon je peux faire apparaître les euh, styles ici mais euh, je me dis je vais utiliser des H2 un peu partout autant euh, modifier le style euh, par défaut, Alors pour ça, je vais dans Projet et l'éditeur du style de widget, vous voyez qu'on est placé sur H2, je vais changer la taille de la police. Je vais mettre en bas. Et l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur parce que je trouve noir sur blanc, souvent, ça a l'air un peu agressif. Et très souvent, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est un petit peu grisé. Pas trop, sinon c'est la manie du gris partout et en plus ça ne passe pas l'accessibilité. Mais un peu grisé quand même. Euh, pour tout vous dire, je n'ai pas vérifié l'accessibilité de ça, mais je pense que ça devrait aller. Du moins à cette taille-là. Alors, donc ça, vous voyez que maintenant qu'on a, a changé la taille de la police en 20, bon, mais ça c'est très bien, donc euh, ça tient bien en place. Et maintenant je peux ajouter un autre titre... Hop, je le glisse en place, et automatiquement, il a la même euh, taille et la même couleur que ce qu'on vient d'indiquer. Bon, on va mettre quelque chose. Okay. Alors, juste un autre petit truc euh, pratique, c'est que si on en a fait à faire plusieurs, on peut aussi les dupliquer. Ça, c'est très simple, c'est la commande CTRL D, comme duplication. Vous voyez là, j'ai dupliqué euh, une titre, je vais pouvoir le mettre en bas là, par exemple. Bien, alors maintenant, pour le rendre un peu plus dynamique, vous vous rappelez qu'on a créé une page euh, login. Euh, pour l'instant, il n'y a rien dessus. Mais euh, on va d'abord mettre un bouton pour euh, permettre aux gens d'aller se connecter dans euh, la page de login. Alors, quand vous allez regarder ici, vous allez voir qu'il y a deux sortes de boutons. Il y a un bouton HTML et un bouton de forme. Pour tout vous dire, moi, j'ai jamais très bien compris la différence profonde, sauf que le bouton HTML, il a une forme H, HTML quasiment inchangeable, alors que le bouton de forme, il peut prendre, bah, comme le nom indique, beaucoup de formes différentes. Donc, moi, j'utilise toujours le bouton de forme, mais je n'ai pas encore compris à quoi correspond exactement le bouton HTML. Donc, je vais mettre le bouton ici, on va le mettre sur deux colonnes, ou peut-être même un peu plus, attendez, j'ai combien de place là voilà. On veut que ça apparaisse bien, bien gros, donc euh, on va le mettre comme ça. Euh, Peut-être on va changer un peu la couleur parce que ce serait bien que ce soit un peu plus visible. Donc, on va voir. Euh, oups. lui donner une couleur un peu un peu bleue quelque chose un peu bleu foncé peut-être 33 66 cc hop Là. alors évidemment avec ça il faut aussi changer la couleur de la police mettons en blanc, blanc sur bleu en général c'est un bon truc et on va le mettre en gras aussi ça c'est un peu plus visible et on yeah. vient Connectez-vous, parce que ici on va permettre aux gens de se connecter sur le compte. Ça c'est connectez-vous, voilà. Bien, alors voilà un bouton qui nous permet de nous connecter sur, enfin, qui va nous permettre de connecter sur la page euh, login. Seulement comment on fait Eh bien, vous vous, vous êtes douté peut-être que c'est ici qu'on va utiliser les, les interactions sur les widgets. Euh, donc ici, on peut faire du très simple. On va simplement créer un lien. Donc je clique là-dessus et je dis je vais passer sur le login. Et voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, il me crée, dans le cas sur-cliqué, un premier cas de figure, où il va ouvrir la page login dans la fenêtre actuelle. Et d'ailleurs, c'est une bonne idée de donner un nom à ce widget. On va l'appeler bouton connexion, par exemple. Bouton connexion. Euh, parce qu'on va pouvoir peut-être se référer par la suite. Remarquez ici que... Et il y a ce petit sigle-là qui indique que, le, que ce, ce widget il a une interaction qui lui est associée. Ok, ça c'est très bien. Donc maintenant on va aller dans la page login. On va juste ajouter quelques formulaires. Enfin, pendant quelques champs. Alors on va commencer avec, euh, attends, avec une, une étiquette, un label en anglais. Donc, Je crois que la taille, c'est peut-être aujourd'hui, c'est un peu à la mode, on va faire ça plus gros. Un petit peu plus gros. Donc, euh, paragraphe. Mm -hmm. Étiquette formulaire. On va dire que la taille de la police c'est 16. Euh, ok. Et donc, euh, on va lui donner une valeur. Oh, donc, maintenant, parlant dans le style ici, vous voyez que. <coughs> Je peux choisir étiquette formulaire et du coup, j'ai changé la taille de l'étiquette. Donc on va dire ben, un identifiant. Oups. identifiant. Donc, ça c'est classique. Et on va en mettre une autre. Mais dans style par défaut. Et mot de passe, évidemment. Alors, juste un dernier point que j'ai oublié, c'est que, puisqu'il s'agit pour l'accessibilité, il faut toujours que les étiquettes des champs soient alignées à droite sur le champ qui trouve, se trouve juste à côté. Donc, on va rechanger le style de widget. Euh, étiquette formulaire. Nous espérons qu'on va trouver ça. Alignement on va aligner sur la droite ah non, c'est aligné sur la droite, c'est bon vous voyez ici euh, maintenant on va dans le formulaire. Hum, oops, pardon, formulaire un champ de texte on va le mettre ici on va ça et on va appeler le champ de texte euh, identifiant euh, je ne sais pas si on en aura besoin mais c'est toujours utile dans la suite. Donc ça ça sera mode pince Oup. Uh, et je veux le bouton alors le plus simple je crois que je vais juste copier coller le bouton que j'ai déjà hop yep, je vais copier je reviens je vais coller j'utilise ctrl c et ctrl v beaucoup hein. et ici donc je vais appeler ça valider et pour le moment euh, l'interaction, je vais enlever parce que je vais mettre une autre interaction par la suite <coughs> donc voilà, maintenant on a notre page d'accueil on a notre page login et en principe on a le bouton qui va nous permettre d'aller de l'un à l'autre et le moment est venu pour voir à quoi tout ça, ça ressemble quand on génère notre page alors vous voyez ici on a le menu publier alors, pendant que vous êtes en train de développer, vous allez souvent utiliser Aperçu. C'est très facile, vous cliquez sur F5, et en fait Acture, il génère une sorte de petit euh, serveur web à intégrer, et il vous affiche tout de suite dans votre navigateur par défaut euh, un aperçu de votre page. Alors, moi je suis en train de travailler dans une machine virtuelle, et ça ne marche pas dans ma machine virtuelle, donc... Moi, je vais utiliser l'option que vous aviez avant, seulement dans Axio 6, euh, générer les fichiers HTML. Ça marche euh, aussi bien, mais euh, je vous signale quand même, aperçu, c'est très bien. Alors, ça, c'est une chose qui est très importante, c'est que là, ça va ouvrir le navigateur par défaut. Faites en sorte que votre navigateur par défaut ne soit pas Internet Explorer 8, qui n'est pas capable de gérer toujours les pages euh, Axio. Donc, on va générer les fichiers. Vous voyez que, par défaut, il me propose un emplacement pour les fichiers qu'il va créer. Il va le créer avec le plan du site. Et il propose de l'ouvrir dans le navigateur de notre choix. Euh, donc, on génère. Voilà. Et Voilà. On a ouvert le site dans Firefox. <coughs> ici, vous, avez, vous pouvez naviguer d'une page à une autre, tout simplement. Ça, c'est juste pour visualiser. Là, vous ne voyez pas la dynamique. Mais ici, si je clique sur, cette, sur ce lien, je me connecte. Et voilà, c'est magique.